Qu'est-ce que l'immunité collective L'immunité collective, c'est lorsqu'une large portion de la population est immunisée contre une maladie infectieuse, la rendant moins à même de se propager entre les individus. Il existe deux moyens d'atteindre cette immunité, soit par la vaccination ou en se rétablissant de l'infection elle-même. L'immunité via la vaccination est l'option la plus sûre. Évidemment, se faire délibérément infecter n'est pas une bonne idée pour plusieurs raisons. Déjà, de nombreuses personnes peuvent en mourir inutilement. De plus, dans le cas de la COVID, une personne sur dix ayant contracté le virus développe des symptômes de ce qu'on appelle le COVID long. Enfin, la durée de cette immunité n'est pas connue dans le cadre de l'infection. La proportion de la population qui doit être immunisée pour atteindre l'immunité collective varie selon la maladie. Les deux facteurs qui influencent cette proportion sont la transmissibilité de l'infection et l'efficacité des vaccins. Les études récentes indiquent qu'il faudrait vacciner entre 75 et 90 de la population pour atteindre l'immunité collective contre la COVID-19. Évidemment, ces valeurs se préciseront avec le temps, lorsque les scientifiques auront plus d'informations sur le sujet. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a encore du boulot pour atteindre cette fameuse immunité. Avec des variants de plus en plus transmissibles, l'hésitation face au vaccin et le fait qu'on ne puisse pas encore vacciner des millions d'enfants, on n'a pas encore atteint notre but. Par contre, l'effort de vaccination participe à augmenter le pourcentage de personnes immunisées, ce qui est un premier pas vers le retour aux choses que l'on aime.